Tu dois deviner quel est l'objet mystère ah en utilisant le sens du goût! Ouais, je vais goûter quelque chose! Mais oh. n'oublie pas, tu dois deviner en goûtant ah seulement! Oui, oui, oui! Attention! Oui! C'est parti! Oh, je vais goûter! Ah! Ah! Euh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. C'est bon, hein? Oui! Est-ce oh. que c'est quelque chose que tu connais? Mmh. Oh. Oh. Oh. Oh, j'aime ça! Un peu mou. Est-ce que c'est un dessert? Et non, Charlie. Goûte ah. encore. Euh, euh... Voilà. Vite, mmh, mmh, mmh, mmh. euh... vite, vite. Non, vite. non, non, ce n'est pas un dessert. Ce n'est pas sucré du tout. Mais je pense que c'est salé. Allez, allez. Il y a quelque chose de salé que j'aime beaucoup. Ah oh, oui, je connais ce goût-là. C'est celui du pain. Malheureusement, non, Charlie. Ah. Et c'est encore une fois. Il te reste 5 mm. secondes seulement. Quelque chose de bon, de mou, de salé, mais ce n'est pas du pain. Oh. Mm. Ah! Le temps s'est écoulé, Charlie. Mm. As-tu deviné Quelque chose que je mange souvent. Ah oui Je connais ce goût-là. C'est quelque chose que je mange souvent en collation avec des bons raisins et du fromage. Félicitations, Charlie. <rire> <rire> <rire> tu as deviné grâce au sens <rire> du goût. <Ouais. rire> Voici ton prix. Ah euh, ouais! Oh, qui sente le fromage! Quoi? <rire> euh, euh, euh, merci! <rire> la blague de la journée! C'est l'histoire d'une mère qui a deux enfants.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 Quoi maman, je ne t'entends pas. J'ai des grosses oreilles. <rire> Allô? Allô? Oh! oh c'est prêt? Utilise ton sens de Louis pour me faire deviner ce qui se cache sous la cloche. Écoute avec tes oreilles. C'est parti. <rire> oh. <rire> hmm. Est-ce que ça fait un son qui est faible comme ça? Est-ce que ça fait un son qui est aigu comme ça oh! oh! hum. oh, oh, oh, oh. Est-ce que ça fait de la musique oh! C'est une trompette. Oh! <rire> Avec mes oreilles, j'ai entendu une trompette. C'est un instrument de musique qui fait un son fort et aigu. Sensationnel! Salut! On joue à fait comme moi. Peux-tu jouer avec nous? Oh, parfait! Lexi va toucher des parties de son corps et nous, on doit l'imiter. Attention! T'es prêt? Je suis prête! C'est parti. Oh, bon, euh, tête, main, tête, pied. Allons-y. Euh, tête, main, tête, pied. Pied, genou, épaule, genou, épaule, épaule tête. Wow! Oh, oh, oh, ça devient difficile. Euh, euh, pied, genou. Épaules, genou, épaules, tête, mm. Bravo! Oh, <rire> On joue encore? Oui. Euh, attention. Euh, tête. Orteil. Genou. oreille. Oh wow. orteil, oreille, mais ça se ressemble, c'est mélangeant. T'es capable, Josée. Allez. D'accord d'accord. Alors. Tête, orteil, genoux, orteil. <rire> euh, non, non, non, je, je veux dire. Euh, euh, tête, orteil, genoux, oreille. Ah, bravo! <rire> On en fait un autre? Oh, oui, oui, mais euh, c'est moi qui le fais et euh, c'est toi qui imites. Parfait! Mmh. Tête, Épaule, genoux, ventre, fesses, oh, ce oh, pieds oh, oh. C'est bien trop difficile, ça, Josée. Ah, oh, mais c'est moi qui ai gagné. Oh. <rire> <rire> D'accord. Oh Oh. <rire> la blague de la journée. Hum, José. Quoi? T'as une banane dans l'oreille. Quoi? T'as une banane dans l'oreille. Quoi? T'as une banane dans l'oreille. Parle plus. J'ai une banane dans l'oreille! <rire> <rire> Un, deux, trois jours! Oh oh! Sur ma montre, je vois qu'il est deux heures, mais mon ami l'horloge n'est pas à la bonne heure. Aide-moi à mettre les aiguilles à la bonne place! Un, deux, trois jours! Oui. La petite aiguille indique l'heure. S'il est deux heures, où doit-on placer la petite aiguille? Eh oui, sur le 2! La grande aiguille, elle, indique les minutes. S'il est 2 heures pile, la grande aiguille pointe directement vers le haut sur le 12. Quelle heure est-il? <rire> oui, il est 2 heures! Bravo! Oh, oh Je suis en retard pour mon cours de danse! <rire> Savais-tu que l'odorat est le dernier sens à s'activer le matin? Lorsque tu te réveilles, il y a un sens qui prend plus de temps que les autres à s'activer. C'est ton sens olfactif. Autrement dit, ton nez. Une fois réveillé, il peut détecter jusqu'à 100 000 odeurs. Hum, comme l'odeur du, du bacon. Il hum, bon du bacon, tu... A fait cuire du bacon. Je, euh, le savais-tu? Euh, là, tu le sais. Oh, bacon! <rire> Bienvenue aux Jeux surprise. Ouais! Aujourd'hui, Charlie, ouais. tu dois deviner quel est l'objet mystère ouais. en utilisant le sens de l'odorat! Ouais! Je vais sentir quelque chose! Hein. Oh oui, mais n'oublie pas, tu doit deviner sans regarder. Oui, oui, d'accord. Super! Tu es prêt? Oui. Et c'est parti! Oui! <rire> oh! Je sens quelque chose. Oh! Ça sent bon! Mm -hmm. Ça sent, euh, l'été. <rire> Mais non, Charlie, ce n'est pas ça. Non? Eh, Ben, là, je le savais. Pfff! <rire> euh, ça sent quelque chose que je mange souvent. Euh, mais ce mm -hmm. n'est pas du fromage ni des biscuits. Allez, euh, allez, Charlie, le temps s'écoule. Dépêche-toi! Euh, oui, oui, oui, oui. oui. Euh, ça sent quelque chose de frais, euh, de sucré. Mm -hmm. euh, oh! Je reconnais cette odeur. Je sais que j'aime cet aliment. Ça me fait penser au matin. Euh... euh Est-ce que ce sont des céréales? Oh euh, non. <rire> non? Euh, euh, quelque chose que je sens tous les matins en déjeunant, et ah les oui, matin, je ah mange oui. des céréales ou des rôtis et je bois du jus d'orange. Ah, le temps s'est écoulé, Charlie! Ah. Tu as deviné? Ah oh oui! Ah oh oui, c'est ça! Ça sent l'orange, je reconnais l'odeur! Félicitations, Charlie! <rire> ouais. Tu as deviné grâce à ton sens de l'odorat! <rire> <Ouais. rire> tu remportes Mais moi, j'adore les oranges. Est-ce qu'il y a des oranges aussi? Non. Non? Mais peut-être que c'est des oranges dans la pelure de banane. Non. Merci pour les bananes alors. Savais-tu que on cligne des yeux au moins 12 fois par minute? Ça prend juste un dixième d'une seconde. Chaque fois que l'on cligne des yeux, nos paupières répandent un mélange d'huile et de produits lubrifiants sur la surface de notre œil pour éviter qu'ils deviennent secs. Cligner des yeux protège aussi nos yeux de la poussière et des lumières vives qui pourraient les endommager. Le savais-tu? L'a-t-il sec? Es-tu prête? Je suis prête. Lexi et moi, on joue au goûteur. Je vais lui faire goûter trois choses. Oui, oui. Trois. Et moi, je vais essayer de deviner ce que c'est. Les yeux bandés. Ouh! Yeah. On commence. Parfait. Et hop. Voilà, Lexi. Merci. Si. Oh, wow! <rire> ah! Hmm. C'est rond. Mm -hmm. Hmm. Très juteux. Oui. Sucré et mou à l'intérieur. Oui. C'est un fruit. Lequel? Un beau raisin tout rond. Eh oui, Axie! Ah. Bravo! <rire> <coughs> Je vais te faire goûter. Wow! C'est oh, oh, oh. <rire> très gros! Et hop! <rire> Ce n'est pas gros du tout! <rire> c'est tout petit! Hmm. Hmm, c'est sucré! Oui! Ça a encore un goût de raisin. Je sais c'est quoi! Mm -hmm. C'est un beau raisin sec! Bravo Lexi. <rire> Maintenant, oui. dernière dégustation! Roulement oh, oh, de oh, tambour! Oh. Ah. Voilà, Lexi. Devant toi, essaie de deviner. Ah! C'est tout rond. Mm. Mm. C'est moelleux! Mm -hmm. Il y a un petit goût de raisin. Oui. Mm. Je sais, c'est quoi? C'est un biscuit au raisin. Oh! Bravo, Lexi. <rire> c'est la recette de ma grand-maman. Oh! Mais ben C'est délicieux. Merci. <rire> Et toi, aimes-tu les raisins? Oh. La blague de la journée. Un petit garçon revient de l'école avec le cœur gros. Sa maman lui demande Mais qu'est-ce qui ne va pas, mon petit garçon Son garçon lui répond Les amis disent que j'ai des grandes oreilles. Oh mais non, mon petit lapin. <rire> oh. Non, non, non. Et. Euh, oh, celui-là. Non, non, non, non, non. Celui-là. Oh! Oh! C'est prêt. Utilise ton sens de la vue pour me faire deviner ce qui se cache sous la cloche. Regarde avec tes yeux. Oh! Et c'est parti. <rire> hmm. Est-ce que c'est très grand comme une girafe? Non. Oh! Est-ce que c'est coloré comme un arc-en-ciel? Oui. Ah. ah, ah. Euh, hmm. oh, oh, oh, oh. Est-ce qu'on peut l'utiliser euh, pour faire des dessins? Oui. Euh, ce sont des crayons de couleur? Bravo. Oh, oui. Avec mes yeux, j'ai vu des crayons de couleur. Ils ont la grandeur parfaite pour que l'on puisse les prendre dans nos mains. Oh, ils sont très colorés. La vue est sensationnelle! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! <rires> Savais-tu que la langue n'est pas le seul endroit où vivent les papilles gustatives? C'est grâce aux papilles gustatives, les petites bosses sur notre langue, que nous pouvons goûter et reconnaître les différentes saveurs, comme le sucré, le salé, l'amère et l'acide. Par contre, on en retrouve aussi à l'intérieur de nos joues, sur les lèvres, sur notre palais et même sous la langue. Nous en avons environ 12 000 dans la bouche. Le savais-tu? Là, tu le sais! Aujourd'hui, Charlie, ouais. tu dois deviner quel est l'objet mystère ah. en utilisant le sens du toucher! Ah ouais! Et n'oublie pas, tu dois deviner en touchant seulement. Pas le droit de regarder! Oui, oui, oui! Bon, <rire> tu es prêt? Mm -hmm. Et c'est parti! Ah, je touche quelque chose! Oui, ça pique, <rire> mais pas trop. As-tu euh... deviné ce que c'est? Mm. Euh, dépêche-toi, Charlie. C'est des petits pics. Ah, oh, c'est un porc-épic. Non. Oh. Et c'est encore. Mmh, euh, c'est pas très gros. Mmh. Il y a des petits pics et mmh. oh, il y a une partie, une partie dure. Mais c'est quoi mmh, mmh, mmh. Vite, vite, vite, Charlie, dépêche-toi. Mmh, c'est pas un porc-épic. Ah, oh, c'est un cactus. Malheureusement, non. Oh. Concentre-toi, Charlie. Il te reste cinq secondes seulement. C'est un peu piquant, c'est pas mou, il y a une partie longue et dure, comme un manche, c'est... Euh, euh, euh, euh... Le temps s'est écoulé, Charlie! As-tu deviné? Ah euh, oh oui! C'est une brosse à cheveux. Félicitations! porte 3 camions Non 3 Et dinosaures Non Charlie! 3 <rire> <Trois rire> pommes <pentes> de terre <rire>